Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 155 de Stage One Et nous allons jouer aujourd'hui à Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad Donc c'est un jeu de, de guerre, on va dire, euh, oui, pff, de guerre Mais, euh, mais c'est peu commun parce qu'en fait on va, on va jouer dans le camp euh, allemand Qui veut attaquer euh, la Russie, enfin qui, euh, qui se bat contre la Russie Voilà Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad C'est un jeu euh, que j'ai recommencé euh, un sacré paquet de fois parce qu'il y a un bug récurrent par rapport à l'enregistrement, euh, même, même en dehors de l'enregistrement, ça, ça fait le bug quand même, après l'entraînement. Donc, euh, donc j'ai pas pu aller plus loin sur ce jeu, j'ai jamais pu aller plus loin, j'ai testé 8 fois je crois. Euh, J'en ai eu marre, donc euh, là on va faire un, juste l'entraînement du début et pas aller plus loin. Donc je vous laisse l'introduction. In June 1941, Operation Barbarossa, the Fatherland's audacious preemptive strike against the Bolshevik menace, won us countless victories and took our forces to the very gates of Moscow itself. But any army, even one such as ours, must give ground when facing an enemy possessing seemingly limitless numbers. In 1942, the High Command decreed Moscow unworthy of German blood being spilt in its name. Instead, it sent the Sixth Army south to secure a different prize, the city of Stalingrad. Its capture will sever the Soviets' vital trade route to the Caspian Sea and allow us access to the oil-rich city of Baku. Our inevitable successes shall deliver a devastating blow to the already crumbling Russian war machine. The men have entered the city and are poised to launch a series of attacks designed to wipe out the remainder of the Soviet 62nd Army. Resistance has been sporadic. No doubt the enemy is digging in. Determined to extract as high a price as possible for the city named after their leader, we will methodically locate each enemy strong point, isolate it, then destroy it. No doubt the Russians will, whenever possible, carelessly spend Bolshevik lives launching suicidal counterattacks. so we must be cautious. While the world has never seen a force as highly trained as ours, the Russians have proven themselves stubborn opponents, and it would be foolish to underestimate an enemy as desperate as they. I am confident of victory, though the thought that our flanks are guarded by romanians and italians fills me with unease. I wish as to the men for a swift victory and swifter journey home. Donc nous voici on va commencer à jouer. Euh, donc voilà, il, en fait il nous parle donc en, allem en, en, en allemand. We'll focus on basic skills, but before... En anglais, oui, oui, je vérifie, mais, oui, je vérifie, mais je il nous parle alors, en anglais. Mais, euh, donc, oh. tous les textes sont en français, donc on va se fier oh. surtout oh. aux textes. Donc là, on doit surtout euh, faire la course d'obstacles. Donc, je vous dis, le, tout ça, je le connais par cœur, mais je vais vous le montrer quand même, parce que oh. c'est sympa. Oh. Hop, euh, alors... C'est la seule partie du jeu que je peux vous montrer d'ailleurs. <rire> donc c'est pour ça déjà, ça, va, ça limite un peu les choses. Donc là c'est un petit entraînement, on va, on, on va apprendre voilà, les différentes choses qu'on peut faire. Ici donc on a une échelle, on va après manier les différentes armes qu'on va avoir dans le jeu, savoir comment les manier. Euh, là c'est toujours un peu la mouise pour descendre de cette échelle. Mais on va y arriver. Voilà, allez voilà, donc c'est reparti. Donc là, le mec, il commence à être pas content. Hop, on va se baisser. Je sais plus comment on se baisse. Euh, oui, parce que ça fait un moment que je pas, que justement, j'ai pas testé. J'avais un peu laissé à l'abandon après avoir recommencé 8 fois. Euh, et avoir toujours un bug récurrent qui me coupait euh, carrément ma vidéo. Euh, donc, euh, donc forcément, au bout d'un moment, vous étiez un peu dégoûté. Hop là, donc là, on se rebaisse. Hop. On se remet dans le sol. Un truc un peu bête, c'est qu'ils nous apprennent à nous coucher avant de nous apprendre à nous baisser. Regardez, là, il faut juste se baisser en fait. Appuyer sur C, voilà. Hop. Hop. Voilà. On se relève. Et donc, on va arriver au premier slot, ici. Donc euh, là, on va se prendre à se servir des armes. Donc là, on commence par la petite arme. Donc, il euh, faut attendre en fait qu'il blabla, parce que le bas, il nous parle. Et il nous explique en gros euh, comment on va l'utiliser, donc là il vient de me dire de Very recharger done. mon arme, voilà. Donc ça y est, elle est pleine de munitions, appuyez sur la touche R, maintenez à enfoncée. Voilà, c'est pour vérifier euh, le chargement de l'arme. Voilà, Free Fire, the target on the range. Alors ça, euh, je l'ai entendu par cœur. Euh, franchement ça m'arrive de le répéter. Euh, si vous faites plusieurs fois le jeu, <rire> vous allez euh, le haïr, ce, ce, ce mec, ce mec qui nous parle. Il parle toujours, mais, mais comme il parle assez assez distinctement, on arrive à comprendre. Même quelqu'un qui aime pas trop l'anglais, il arrive à arriver facilement à comprendre. Euh, voilà. Donc là c'est euh, c'est une mitrailleuse. allez voir. <rire> <rire> Alors attendez. Donc allez oui, on peut pas sortir du slot. Euh... Tant qu'on n'a pas fait euh, ce qu'ils nous ont demandé de faire, voilà. Donc le tir à l'aveugle, en, en, en essayant de viser et en étant caché. Voilà, comme ça. C'est ce qu'on appelle un tir à l'aveugle. Ouais, appuyez sur CTRL-GAUCHE pour couvrir un objet. Sauf que là, il n'y a pas les cibles. Et pourtant, regardez, en haut, il y a marqué que je dois détruire les cibles. Il euh, y a un bug. Voilà, je ne l'avais pas rencontré sur les 8 fois que j'ai joué. Il y a un gros bug, euh, les cibles ne sont pas là, donc euh, je ne sais absolument pas comment faire. Euh, normalement, j'ai des cibles à toucher. Euh, bah Là, là je les vois pas. Elles, ont, elles sont pas... Elles sont, elles ont pas, euh, pas spawnées, comme on pourrait dire. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu que je vais faire bah, Je pense que je vais tirer un peu au pif. Parce que là, là je peux rien faire du tout. Il a rien, il y a, y a rien à loin, il a rien. N'importe quoi. Voilà. Voilà, bon il est content. Et il m'a dit good. Tire à couvert, tire à découvert. Oui mais ça j'avais déjà vu ce que c'était. Ah voilà. Free fire, the target on the range. Putain, chie aussi à le dire. Hop. On vise, hop. Hop. Hop. Il est la dernière. Ici, voilà. Encore, on se refait une série. Hop. Hop. Good. Hop. Ah ben non, c'est bon. Now to your and be more respiration contrôlée. Donc control ça c'est quelque chose it. qui m'apprend maintenant que je venais déjà de control faire, control regardez hop. Le, le premier zoom là, hop, quand ça quand ça quand ça s'approche, c'est qu'en fait je retiens ma respiration et ça nous augmente la visée. Ça nous, augmente la visée. Ça nous augmente la précision sur la visée. Hop, en charge. Hop, une fois et hop. Je bloque automatiquement, je le fais automatiquement en force d'y jouer. Automatiquement, je bloque la respiration en appuyant sur Shift. Well next voilà, next station, c'est parti. Donc Using là, j'ai un fusil qui n'est pas the une mitraillette. <rire> aim down the euh, job, je ne sais pas du tout, je ne m'y connais absolument pas en arme. C'est une sorte de side. fusil, euh, pas de à pompe, mais ouais. Uh, je ne sais pas du tout. Moi les armes c'est pas mon dada Alors euh, peut-être que c'est la honte mais bon tant pis Hop allez Et il nous en reste une quatrième non Non c'est bon Hop je la revise ici Donc là il faut que je vise au milieu de la cible en fait Ouais, donc ça, ça va être bon. Alors c'est ce qui va nous poser problème, je pense après, au niveau du sniper, on va se rendre compte que c'est totalement horrible. À viser au milieu. Même en visant, même en visant bien et tout. Donc là, ça va, c'est sympa, c'est rapide. Voilà, next station. Donc là, allez, là on a la grosse larme mitrailleuse, voilà. Mitrailleuse sur you. Allez, où c'est qu'elles sont les cibles Je veux des cibles, s'il vous plaît. So Appuyez sur contrôle gauche pour un objet. The And you, defenseless. Replace the barrel now. Appuyez sur 6 pour remplacer le fût. Ouais, bah j'ai rien fait, bon tant pis. Alors, il faut que je vise les cibles là-bas. Hop là, donc là il n'y a pas de zoom. Hein. Il faut juste tirer sur les, les tas de cibles qui sont là-bas. Voilà. Donc respiration, là c'est je viens de m'approcher grâce à la respiration contrôlée. Attention. Hop, hop. Là on la voit bien quand même la respiration contrôlée grâce à ça. Voilà, encore une fois. Euh, par contre, ouais, non, il faut, il faut, ils viennent de me dire qu'il fallait que je fasse des tirs de, de 1, euh, c'est-à-dire ne euh, tirer qu'une fois, parce que là, regardez, là ça fait du tir à la mitraillette, voilà, sauf que moi ils m'ont demandé de faire des tirs en un coup, voilà, comme ça, il faut faire avec, avec le clic euh, du milieu, hop, hop, voilà, ça va être terminé. Voilà, voilà, next station, c'est parti, alors on quitte, et là, hop, on, va, on va partir sur la partie la plus, la plus intéressante, moi j'aime bien, bien le sniper, donc on va se coucher, hop, comme ça, et, euh, et on va tirer sur les cibles qui sont loin, comme ça, donc ça, ça vise plutôt bien comme ça, mais euh, on va s'apercevoir après que là, ça va être... Un peu, un peu chiant. Là, ça va. Donc, on n'a pas besoin d'être plus poil au milieu. Du moment qu'on la touche, c'est bon. Là, encore. J'essaye de voir entre, entre coucher et, et debout si ce que ça change, mais bon. Ça change pas grand-chose. Quand on est debout, bah, c'est sûr qu'on est moins stable. Ah, putain. Ça, c'est chiant, ça. Vous visez, vous visez, mais vous apercevez que vous avez plus de balles. Alors, du coup, bah, vous rechargez, mais comme vous venez de viser, bah, vous avez perdu un temps fou. Là. Hop. Eh bah, c'est reparti. Et une deuxième ici. Et une ici. gravity. drop. C'est une autre raison en your ou juste aim high. Open fire, c'est les targets de ah, voilà, donc là on va attaquer la partie intéressante, toucher la, la cible au milieu. Non, so « more, more on left, ça veut dire que je suis trop à gauche. Euh, et ça on n'a pas fini de l'entendre parce que c'est more on left, more on right, more Low on top. And left. Drops, so your Low and right. You're not allowing enough of the drop. Low and right. il me dit que je suis trop à droite. Là il me dit que je suis trop à gauche. Là il me dit que je suis encore trop à droite. Alors bon c'est compliqué parce que je suis quand même au milieu quoi. Je vise quand même bien au milieu. Il n'y a pas d'ambiguïté. Vous le voyez par vous-même. Si vous mettez de la bonne grosse qualité sur YouTube là. Vous regardez et je, je peux pas viser mieux que ça. Franchement j'ai du mal là. Euh, là, pourtant, je vise bien au milieu de la cible, il n'y a, a pas photo quoi. Regardez, hop, je dois être au-dessus, en dessous. J'essaye de mettre le pointeur noir par-dessus, par-dessous la, la, zone, la zone de visée. Euh... Ah putain. Donc, ils veulent nous redonner deux chargeurs. Et euh, tant qu'on n'a pas réussi, on peut y passer toute notre vie. Hein. Donc euh, là, j'en ai pas réussi un seul sur trois quand même. C'est quand même pour dire qu à quel point c'est chiant. Donc je sais pas sur quoi ça joue. Donc là vous voyez j'ai essayé de monter un peu le curseur, de le passer par dessus. Je suis quand même bien, bien visé quand même, c'est quand même magnifique là. taillé un peu tout autour. Hit target, il me centre arrière. l'arrière. arrière. Je suis désolé, j'ai de la peine. Et oui, euh, tant qu'on n'y arrive pas... Il n'y a rien à faire. Sur ce point-là, point il est très très mal fait. Mais vous allez voir, on va y arriver où là. J'ai trouver une solution. Euh... Moi, j'ai toujours eu un peu de la chance sur, sur les autres parties. Euh, pendant... Bizarrement par un moment sur les mêmes tirs ça marchait Alors on va se relever on va essayer de le faire debout Ah ça y est je l'ai touché une fois Magnifique Il m'a dit on target good job Ah là par contre ouais ça bouge hein. euh, Celui d'avant là je l'ai mise complètement j'ai il est, il est complètement raté. Regardez, ça bouge! Et ouais, mais quand on est assis, ça marche pas. Hein. Quand on est couché, ça marche pas. Donc, j'ai euh, un peu de la peine. Allez! On target, good shot. Allez, encore une fois. Low and right. You're not oh, trop à droite. Allez, encore un seul, et on pourra passer au. au je crois aux grenades. Oui, c'est les grenades, après, c'est une sorte de petites grenades qu'on lance. Leur... Allez, je vais pas y arriver c'est le dernier. On oh, va y passer un temps fou. Ah là, voilà, c'est bon, terminé. On n'en parle plus du tout. Ouh. Ah, là, il parle. Ouh, là, là, là. Mais je peux toujours pas allez, parle. Ah non, il y en a encore. Ah oh, non, j'avais oublié qu'il y en avait encore. Hop. Euh, bah ouais, bon, bah faut les viser normal quoi. Voilà. Voilà. Voilà, ça y est. Oui, c'est bon, c'est terminé. Donc on passe au, euh, à la fosse à grenade. Donc là, comme vous en doutez, il faut tirer devant nous. Il faut tirer au loin. Euh, non, là, il faut surtout tirer devant nous, je crois. Front of you. Il faut tirer, il faut que je tire un peu moins fort avec l'autre, voilà, comme ça, avec l'autre machin, sinon ça lance loin. Donc voilà, là c'est bon. Donc maintenant il faut que je vise dans les box là-bas en face. Euh, pas de cette façon-là, sinon ça ne pas aller, ça va pas aller assez loin. Est-ce que je l'ai eu Non, je sais pas. Very done. de le mettre dans les trois. Je sens que celui du milieu est vachement plus loin. Hein. Non, je peux, pas, je peux pas y aller, non. Donc c'est toujours pas fini. Non, il faut que il faut, je continue à tirer dedans. Ah bah elle était derrière. Malheureusement. Allez, on va, va peut-être y arriver. Là. Je vise vraiment comme une comme une merde. Comme une corbeau carrément, comme une merde. Donc là, il était pas dedans. On va essayer de sens celui-là. Oh, ça devrait être bon là. Non, même pas. Voilà, Very Done. Il est content. Well Done. Ça veut rien dire Very done, je crois. Non, c'est Well Done. Donc là, allez, ça va, ça clignote là-bas. Ça veut dire qu'il faut aller là-bas, à la machine gun, je crois qu'il a dit. Mitrailleuse fixe. Ça. Donc, euh, allez, on prend le contrôle de la mitrailleuse. Euh, the il faut se mettre derrière. Voilà, hop là. Et donc là, on va détruire les, les, les voitures qu'il y a là. Et c'est la dernière étape de l'entraînement. Voilà, hop. Hop, on détruit les trois tant qu'on Il y a un quatrième truc là-bas mais on n'a pas assez d'espace de, de pour y aller. Donc je pense que là voilà. Donc là je peux, pas, je peux pas continuer. Parce que si je continue euh, donc à l'étape suivante, en fait c'est juste un. Il faut mettre un coup de croix dans un, dans un tonneau. De euh, toute façon là je peux pas tirer que ça. Il faut mettre un coup de croix dans un tonneau mais euh, ça ne marche pas en face à. Ça, ça plante juste après, donc euh, du coup mon enregistrement se foire totalement et je peux même pas le récupérer. Donc voilà, donc c'est mort. Euh, donc euh, voilà, on va pas aller plus loin, donc on va s'arrêter là pour euh, Raid Orchestra 2 Heroes of Stalingrad.